Salut, je vous souhaite la bienvenue sur Fratricode. Je me nomme Guénique Jordan Siméon. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous aborderons notre premier cours qui consiste à l'initiation en algorithme. Par conséquent, je voudrais que ce cours soit interactif. De ce fait, si vous avez des préoccupations ou des suggestions et même si vous voudriez me dire bonjour ou bien me donner votre état de santé, pff, c'est-à-dire comment vous allez, vous pouvez les laisser en commentaire, je serai ravi de vous répondre, je serai ravi de partager mes connaissances avec vous. Également, si une tierce personne aussi veut répondre à ces questions, elle peut le faire. Cela va nous permettre de pouvoir changer encore nos connaissances, de pouvoir nous améliorer pour tendre vers la perfection. D'où le rôle de Fratricode. C'est le but ultime même de Fratricode. Et d'ailleurs, c'est comme ça que tous nos cours seront, nous, nous interagirons à travers les commentaires. Et si on revenait un peu à notre cours, les gars nous pouvons dire que l'algorithme est une notion qui existe depuis l'Antiquité. Car les êtres humains ont utilisé l'algorithme pour résoudre les problèmes auxquels ils ont été confrontés. Et même les scientifiques de l'Antiquité l'ont utilisé. Et si je veux utiliser quelques cités, je vais appeler quelques scientifiques ici. Je vais appeler par exemple euh, Léonard de Vinci. Je vais appeler aussi Éclude. Toutes ces personnes ont utilisé l'algorithme pour résoudre les problèmes auxquels ils ont été confrontés. Ils ont utilisé l'algorithme pour donner naissance à des théorèmes mathématiques. Euh, par exemple, à euh, au niveau d'Eclude, on parle par exemple de l'algorithme d'Eclude, c'est cet algorithme qui nous permet de pouvoir faire la, la division écludienne. L'algorithme a traversé les épreuves, elle a fait montre de ses preuves pour se retrouver au sein de nos sociétés, parce qu'à travers les smartphones, à travers euh, notre ordinateur portable, à travers notre réflexion, nous voyons l'algorithme. Que nous soyons informaticiens ou pas il faut comprendre que l'algorithme s'applique à notre vie quotidienne. Qu'il s'agit des situations les plus basiques de notre vie, à savoir trier ou classer des articles, faire la cuisine, se déplacer d'un point A à un point B, ou même des situations plus complexes qui consistent à écrire des algorithmes, des algorithmes complexes d'intelligence artificielle, nous utilisons l'algorithme parce que nous basons notre réflexion selon des principes algorithmiques. Dans l'algorithme, nous avons euh, ici quelque chose de vraiment très précis. Nous avons un problème que nous tentons de résoudre, que nous tentons de, de solutionner. Mais les gars, lorsque nous voulons résoudre un problème, on ne s'attaque pas directement au problème, non. Mais plutôt, on cherche à morceler ce problème en des petits problèmes qu'on appelle, qu appelle « opérations » dont l'exécution séquentielle de ceux-ci nous permet de pouvoir résoudre le gros problème auquel nous avons été confrontés. Et comme problème, je vais prendre un problème vraiment très simple. Bon, je ne peux pas prendre des problèmes informatiques parce que nous venons de commencer. Je ne voudrais pas que nous nous perdons dans, nous nous perdons dans notre parcours. Donc, je vais prendre un problème que nous avons l'habitude de rencontrer. Et comme problème, laissez-moi réfléchir. Eureka, j'ai trouvé. Le problème que nous allons prendre, nous allons faire cuire des œufs, c'est-à-dire faire des omelettes. Donc, un problème, problème. désolé pour les accents, euh, faire des omelettes. Voilà, tout le monde en a fait des omelettes, hein? tout le monde sait faire des omelettes. D'abord, la première, la première étape que nous devons résoudre, c'est de trouver... Les omelettes. Parce que pas d'omelette si nous ne trouvons pas les œufs. Plutôt c'est de trouver les œufs. Parce que si nous ne trouvons pas les œufs, nous n'avons pas d'omelette. Donc, première étape, trouver. Trouver. Les œufs. En deuxième position maintenant, puisque nous avons, nous avons trouvé maintenant les œufs, on doit faire quoi Tasser les œufs. Ou bien, c'est ça, non après avoir fini de casser les oeufs, on doit faire quoi les gars Prochain, battre <rire> les oeufs. Après avoir fini de battre les oeufs, on va maintenant faire quelque chose de très important qui consiste à, à allumer, allumer le feu. Après avoir fini d'allumer le feu, on va maintenant prendre une poêle. Euh, et nous allons la mettre au feu. Mettre la poêle. Mettre la poêle au feu. Mettre la poêle au feu. On la met au feu pour qu'elle puisse chauffer. Et pour qu'elle puisse atteindre la, la température désirée. Maintenant. La poêle est... On va voir maintenant. Est-ce que la poêle est chaude? Donc on va dire la poêle. La poêle. On se pose la question à savoir si la poêle est chaude la poêle est chaude la poêle est chaude si oui mettre mettre de l'huile excusez moi voilà on a mis l'huile nous avons fini de mettre l'huile on va attendre maintenant attendre mmh. Il y a certains qui sont pressés de manger. Attendre que l'huile soit chaude. Après avoir fini d'attendre que l'huile soit chaude, on constate maintenant que l'huile est chaude. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire les gars Je vous laisse deviner. Il nous reste à faire quoi à renverser, à renverser les œufs battus dans la poêle. On a renversé les œufs battus dans la poêle. Et la, la, les œufs sont dans la poêle. Maintenant, on va attendre maintenant, attendre la cuisson. On a attendu. On peut attendre au moins 10 minutes. Ça dépend de, des circonstances. Ça dépend de, de la manière que nous voulons que nos œufs soient cuits. Maintenant, qu'on a attendu, les œufs sont cuits. Donc, on va dire œuf cuit. Bon, ce n'est plus une étape. Bon, bon ok. Les œufs sont cuits, donc on va servir les œufs cuits. Ok, servir les œufs. Bon, on va dire servir les omelettes. Miam! Et bon appétit. Voilà, nous avons fini, nous avons servi les œufs, nous avons maintenant des œufs. Donc vous constatez que nous avons plutôt des, des omelettes. Vous constatez que pour faire cuire, pour faire cuire des œufs ou bien pour avoir des omelettes, nous avons passé, nous avons exécuté 10 étapes séquentielles. C'est l'exécution séquentielle de ces dix étapes qui nous donnent automatiquement euh, les omelettes. Donc, vous concevez maintenant avec moi que pour pouvoir résoudre un problème en algorithme, en le morceau en des mini-problèmes. Ces mini-problèmes ne sont rien d'autre que des opérations. Et la résolution ou bien l'exécution. D'abord, nous résolvons ces, ces, ces, ces opérations. Maintenant, après, maintenant, nous tentons maintenant d'exécuter ces opérations. Donc, c'est l'exécution de ces opérations qui nous permet maintenant de résoudre le gros problème auquel nous avons été confrontés. Par conséquent, à face à cette situation et à l'instar de mon analyse, je peux donner maintenant une définition propre de l'algorithme selon moi. Donc, on va faire un petit jeu. Je voudrais que vous mettez en commentaire la définition propre à vous de l'algorithme. Bon, les gars, moi je me suis essayé, hein. <rire> je me suis essayé et je peux dire que la... je, peux... je peux dire que l'algorithme est une suite d'opérations élémentaires permettant d'obtenir un résultat déterminé à un problème. Je répète. L'algorithme est une suite d'opérations élémentaires permettant d'obtenir un résultat à un problème donné. C'est-à-dire que nous avons un problème donné et nous le découpons comme notre analyse ici, que nous, notre analyse, nous le découpons en des problèmes, en des, en des, en des, en des processus élémentaires, et la résolution de ces, de ces étapes permet de résoudre le gros problème auquel nous avons été confrontés. L'algorithme est en quelque sorte l'alphabet de la programmation parce que tout programme informatique se base sur l'algorithme. Et nous avons des plateformes informatiques qui sont euh, basées selon un, euh, un concept algorithmique, selon une réflexion algorithmique. Et comme, comme plateforme, je peux citer par exemple euh, Facebook, YouTube, YouTube Twitter et, et autres. Il y a plusieurs choses. Donc selon moi, l'algorithme est très important. Nous devons passer par cette notion si nous voudrons être de bons développeurs. Si nous voudrons écrire des programmes vraiment très robustes, vraiment très costauds. Par conséquent, au cours de cette aventure vidéaste, nous allons apprendre plein de choses qui tournent autour de l'algorithme. Nous allons voir pas mal de choses. Et je vais vous mettre un peu doigt à la bouche. Nous allons voir les variables. D'abord, nous allons voir les variables. Les variables. Ce que, que nous verrons. Euh, il met ça. Ce que nous verrons. Nous verrons. Les variables après avoir fini de voir les variables, nous allons voir la structure d'un algorithme. La structure, la structure d'un algorithme. Après la structure d'un algorithme, nous allons voir pas mal de choses. Pas mal de choses, pas mal de choses, pas mal de choses. Pas mal de choses, pas mal de choses par les structures que contrôle et autres, et bien les gars. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Je ne vous ai pas donné le nom de la personne qui a inventé l'algorithme parce qu'on ne peut pas dater avec précision qui a inventé l'algorithme. Mais ce qu'on sait, c'est que l'algorithme fait partie de notre vie. Et nous, nous ce qu'on sait aussi, c'est que si nous voulons résoudre un problème algorithmique, nous devons le découper en des mini-problèmes et nous les transformons en des processus. Et nous résolvons maintenant ces processus de manière séquentielle. Et c'est la résolution séquentielle de ces processus qui nous permet de résoudre le gros problème auquel nous avons été confrontés. Bon les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Et si cette vidéo vous a plu, je vous demande de lâcher un léger petit pouce bleu. Cela me fera plaisir. De mettre encore un en commentaire. Euh, de mettre en commentaire ce que vous avez compris, ce que vous avez aimé, ce que vous, vous n'avez pas aussi également aimé. Mais aussi de partager cette vidéo. Cela me fera, fera très très grandement plaisir. Cela va me permettre aussi d'étendre la communauté, d'étendre la chaîne. Et encore, merci encore pour votre attention. Que le dieu de la programmation soit avec vous. Appuyez-vous. Et à bientôt pour la prochaine vidéo qui se portera sur les variables. Ciao. Reposez-vous bien et bonne santé à vous.